Parce que ce sont les idées qui déterminent les actions des gens. La tâche de conquérir le grand public pour l'État incombe traditionnellement aux soi-disant intellectuels, les personnes dont les opinions sont largement entendues, telles que les enseignants, les médecins, les professeurs d'université, les chercheurs, les acteurs, les comédiens, les musiciens, les écrivains, les journalistes et les autres. L'État fournit à un nombre critique d'entre eux des revenus, de l'influence, du prestige et un statut de diverses manières, ce que la plupart d'entre eux n'auraient pas pu obtenir sans l'État. En remerciant pour cela les intellectuels, ont fait passer le message que l'État est bon, indispensable, inévitable. Parmi les intellectuels, il y a un certain nombre qui se soumettent volontairement aux anneaux du pouvoir, à aider consciemment ou inconsciemment et à amener leurs hommes compatriotes et les femmes sous le charme des dirigeants. Quiconque pense que l'État tel que nous le connaissons aujourd'hui est acceptable, une solution justifiable tant qu'il ne dépasse pas certaines limites du pouvoir se trompe gravement. L'État tel que nous le connaissons aujourd'hui pousse à l'expansion à la fois interne et externe. C'est un bienfait bien connu, une dérive de la logique de l'action humaine. George Orwell a dit « L'objet du pouvoir est le pouvoir. Ou, comme le précise Anne Serman Howe, tout gouvernement minimal a la tendance inhérente à devenir un gouvernement maximal. Intérieurement, l'État se développe par toutes sortes d'interventions dans la vie économique et sociale, par des règlements, des ordonnances, des lois et des impôts extérieurement, l'État le plus fort économiquement et militairement cherchera à étendre sa sphère d'influence. Dans la forme la plus primitive, cela se produit à travers des campagnes agressives de conquête et de guerre, sous une forme plus sophistiquée en poursuivant la suprématie idéologique-politique. Au cours des dernières décennies, ce dernier a pris la forme du socialisme démocratique. Pour le dire avec désinvolture, le socialisme démocratique signifie « permettre et faire ce que veut la majorité ». Sous le socialisme démocratique, la propriété privée est formellement maintenue, mais il est déclaré que personne n'est propriétaire légitime de 100 de ses revenus, de sa propriété. Les gens ne luttent plus pour la liberté d'être gouvernés, mais plutôt pour participer à la règle. Le résultat n'est pas que les gens repoussent l'État, mais plutôt qu'ils s'entendent et coopèrent avec lui. La conséquence pratique du socialisme démocratique est l'interventionnisme. L'État intervient dans l'économie et la société au cas par cas pour concrétiser progressivement les idéaux socialistes. Toutes les sociétés du monde occidental ont adopté le socialisme démocratique, certains avec plus d'autorité que d'autres, et toutes utilisent l'interventionnalisme. Vu sous cet angle, tous les États occidentaux agissent désormais de concert. Ce qu'ils ont également en commun, c'est leur mépris pour la concurrence, car la concurrence fixe des limites indésirables à la nature expansive de l'État. Par conséquent, les grands États forment souvent un cartel. Les États plus petits et moins puissants sont obligés d'adhérer, et s'ils refusent, ils subiront des désavantages politiques et économiques. Mais le cartel d'États n'est pas qu'une étape intermédiaire. C'est le point final logique auquel aspire le socialisme démocratique. C'est la création d'une autorité centrale, quelque chose comme un gouvernement mondial, un État mondial. Pour se rapprocher de cet objectif, la démocratie telle que nous l'entendons aujourd'hui s'avère être un précurseur idéal et c'est probablement la raison pour laquelle elle est portée au nu par les socialistes. Tôt ou tard, une démocratie se transformera en oligarchie, comme le soulignait le sociologue germano-italien Robert Michel en 1911. Selon Michel, les parties émergentes dans les démocraties ces partis sont des organisations qui ont besoin d'un leadership strict qui est confié aux personnes les plus avides de pouvoir et les plus impitoyables. Ils représenteront l'élite du parti. L'élite du parti peut rompre avec la volonté des membres du parti et poursuivre ses propres objectifs et programmes. Par exemple, il peut former des coalitions ou des cartels avec des élites d'autres partis. En conséquence, il y a une Oligarchisation de la démocratie dans laquelle les élites élues du parti ou le cartel des élites du parti seront les rois du château. Ce ne sont pas les électeurs qui donneront le ton, mais les élites oligarchiques qui régneront sur les électeurs. L'oligarchisation de la démocratie n'affectera pas seulement les États individuels, mais affectera également des relations internationales des démocraties. Les élites oligarchiques de différents pays se réuniront et se renforceront principalement en créant des institutions supranationales. Le socialisme démocratique évolue vers le mondialisme politique. L'idée que les gens ne devraient pas être autorisés à façonner leur propre destin dans un système de marché libre, mais qu'ils devraient être attribués et dirigés par une autorité centrale mondiale.